Bonjour et bienvenue au Forum mondial sur l'économie circulaire 2021. Bonjour et bienvenue au Forum mondial de l'économie circulaire. Depuis de nombreuses années, j'ai aidé donc avec la euh, conférence à Vancouver, j'ai aidé donc avec les municipalités à réfléchir à la circularité, à l'économie circulaire. Je suis ravie d'avoir été invitée à participer à cette conférence, de travailler avec ce gars-là pendant deux jours. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Choco Danibo, je suis un des directeurs fondateurs de Future Answers Services. Nous, nous sommes une jeune entreprise dirigée par une équipe noire et autochtone qui ont pour objectif d'améliorer ce pays pour la prochaine génération de Canadiens et des Canadiens. Donc on fait notre travail à travers trois volets, vraiment la justice sociale, l'équité et l'environnement, tout en reconnaissant que ça c'est des barrières qui empêchent les gens de s'épanouir au sein de notre société actuelle. Donc, euh, je suis quelqu'un qui travaille souvent dans espaces de changement et donc ça me fait énormément de, énormément de plaisir d'être ici parmi vous et euh, d'être capable d'animer de, des discussions aussi importantes euh, sur l'économie circulaire, en effet. Nous sommes ravis de vous inviter ici au 5e Forum mondial de l'économie circulaire. Nous avons eu plus de 8000 personnes inscrites de 160 pays de tous les continents. Continent. So we're feeling it today. We're feeling this uh, possibility of bringing people together to have such an important conversation. And we want to start that in a good way. We are coming to you live from Toronto, Canada. And we acknowledge that the land that we're meeting on is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, And the Wendat peoples. It's now home to many diverse First Nations and Inuit and Métis people. We also want to acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit. Donc pour notre, notre public international, les reconnaissances de territoires sont adapted to an amalgamation des traditions pratiquées par plusieurs comités autochtones depuis des temps immémoriaux, en ce qu'on appelle le Canada aujourd'hui. Donc, cependant, pour plusieurs Canadiens et personnes non autochtones et pour notre public à l'international, l'idée de reconnaître un territoire où la terre est un concept relativement nouveau. Donc, En suivant les appels à l'action et les recommandations de la Commission de, de vérité et de réconciliation du Canada, les reconnaissances de territoires sont devenues une pratique habituelle avant le début d'un événement au Canada. We're very grateful to be able to share with you a spe special message from the Chief of the Mississaugas of the Credit First Nations, Stacey Laforme. Chief Laforme was first elected Chief in 1999. He's a storyteller, a poet, and a published author. Also a celebrated leader across MCFN's treaty lands and territory. After that, we have the special pleasure of sharing a welcoming song that's performed by third-term band counselor Kathy Jamieson. Miigwech to both of you, Chief Laform and Counselor Jamieson. We give thanks to the Creator. We offer our respect and love to our Mother the Earth. Merci au Créateur. Nous respectons le Créateur. Nous reconnaissons la Terre autour de nous. Nous savons qu'il y a différentes nations qui ont travaillé, marché sur ces terres. Nous savons qu'il est important d'être unis les uns avec les autres, avec la planète. Nous savons également que nous respectons les Mississauga, les Anishinaabe, les intendants, les détenteurs de traités sur ces territoires. Et nous vous posons le défi. Au lieu de penser euh, au euh, changement climatique comme un problème, pensez à la mer, terre euh, qui doit être protégée, qui doit être entendue. Donjuba, down. You We how we how we high oh how show me, the man, Quel meilleur, meilleur lancement, penser à la mer Terre plutôt de penser au climat comme un problème, absolument. Et je crois qu'il y a quelque chose de très puissant dans les vidéos que nous avons entendues, la chanson et puis l'accueil par le chef La Forme. C'est l'important de reconnaître notre responsabilité vis-à-vis de -vis la Terre, vis-à-vis de -vis nos ancêtres. Et donc j'encourage... Euh, les personnes qui sont dans des pays euh, qui, qui n'auraient pas ce que nous appelons une population autochtone, réfléchissez quand même aux cultures ancestrales de vos pays et les interactions avec la terre. Euh, C'est très important pour réussir en pensant à la sécularité à l'environnement et euh, tout ce qui déc découle de la terre et tout est connecté, oui. Oui, absolument. Et, et les différents fils sont connectés pour démarrer puisque nous avons terminé notre reconnaissance du territoire. Nous avons un, un spectacle de la part euh, de euh, la Première Nation Escaçonnie au Cap Breton. Euh, C'est un groupe du programme de musique de l'école secondaire mémorial Alison Bernard. Il y a plus de 4,5 000 personnes qui les suivent. En Internet, leur enseignant de, de musique a été le, le euh, gagnant du prix Juno euh, pour la musique, un prix important au Canada. Ils euh, font des euh, ondes dans le monde de la musique euh, chantant en Mi'kmaq et célébrant euh, la culture et la communauté Unama'ji. Alors, vous pouvez vous renseigner en ligne sur la culture de ce groupe. Profiter de ce voyage au magnifique Cap Breton euh, sur les terre des Eschatonis et d'une performance spéciale. avec les autres. Euh, les fins sont de nouveaux débuts, là où tout a une place, une, une fin, tout est connecté, tout est circulaire. First les Premières Nations croient que les êtres humains sont les intendants de la Terre. Nous croyons qu'il faut prendre seulement ce dont on a besoin de la Terre et puis euh, laisser la Terre comme on l'a trouvée. Nous croyons qu'il faut vivre aujourd'hui pour l'amélioration des générations futures. Mais euh, les façons modernes euh, ont permis de, de perdre la connexion avec la Terre et avec les autres... Euh, souvent, euh, c'est très négatif, ce n'est pas durable et souvent, euh, ce sont des problèmes qui ne peuvent pas être remédiés. Euh, il faut changer, sinon la Terre ne va plus pouvoir fournir euh, nos besoins. Sans connexion avec la Terre, l'homme ne peut pas se développer, s'épanouir. Les générations futures vont perdre leur connexion avec la Terre et vont euh, euh, souffrir, euh, quitter le bon chemin dans ce monde. Mes, mon étude, mes enseignements des ancêtres me rappellent constamment que tout ce que je fais, toute action, doit être équilibrée en harmonie avec la Terre. Et je crois que si cette idée euh, euh, euh, merveilleuse peut être adaptée au contexte moderne, je crois que nous ne serions pas dans la situation où nous nous trouvons maintenant. Et je crois vraiment que euh, la science et les technologies euh, euh, ont épuisé la capacité du système de la Terre, euh, la capacité de nettoiement euh, du système et le modèle économique dont nous dépendons et le système éducationnel. Euh, cela fait que nous essayons toujours de, de nous informer euh, d'être euh, euh, exportateur, mais l'exploitation est allée trop loin. Je crois que nous sommes arrivés au point du non-retour. Euh, euh, à moins de passer du temps ensemble, pas au niveau régional ou national, au niveau mondial, nous devons euh, nous consulter. Nous ne pouvons plus exploiter la nature et les gens pour les bénéfices. Il faut vivre aujourd'hui, non seulement pour aujourd'hui, sinon pour l'avenir. C'est l'occasion de nous rassembler de travailler ensemble pour trouver des solutions, trouver de nouvelles façons de rebâtir ce qui a été perdu dans le monde entier. Les régions-nations, tous doivent dire, bon, comment bâtir notre économie pour qu'elle soit plus durable sur le plan euh, environnemental. Le voie de l'avant, c'est l'unité, l'éducation, la vérité, les vieilles façons et les euh, nouvelles, ensemble pour améliorer tous les gens euh, et la nature. Prenez ce qu'il vous faut euh, et vivez pour les générations futures, euh, les uns avec les autres et les uns avec la Terre. Merci. Memorial High School and Eskasoni. Thank you so grateful that you uh, shared your video with us and continued success to you. Let's see if around the world we can push those YouTube numbers up even higher and get some more eyeballs on these kids. Well, like. and so, accueillons maintenant Madame Christine Hogan, sous-ministre de l'environnement et du changement climatique, pour un mot de bienvenue. Pour merci, Chuck, pour la présentation. Bonjour tout le monde. Bienvenue au Forum mondial sur l'économie circulaire 2021, le cinquième. D'abord, merci au chef Forme et conseiller Jamison des Misses du Crédit Première Nation pour leur bénédiction, leur chanson. Merci aux élèves de l'école secondaire Alison Bernard, leur enseignant, leur aîné, pour cette ouverture merveilleuse. Merci à vous tous pour être là. Aujourd'hui, je suis ravie de me rejoindre à vous ce matin depuis Ottawa, qui se trouve sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation Algonquin Anishinabeg, Canada. Canada est heureux de recevoir le Forum de cette année co-organisé avec le Fonds d'innovation finlandais CITRA. Nous sommes fiers d'être le premier hôte euh, du Forum euh, mondial sur l'économie circulaire. des chefs d'entreprise, des décédeurs, d'experts et d'intervenants qui présentent des solutions du domaine de l'économie circulaire afin de contribuer à accélérer la transition mondiale vers cette économie. The theme for this year's forum, le thème pour le Forum, c'est euh, changeons les choses, saisir l'opportunité circulaire. Le Forum va cibler les actions nécessaires pour les cinq prochaines années pour euh, promouvoir euh, l'économie euh, circulaire, pour parler de nouveaux alliés, de, euh, entendre de nouvelles voix. Nous devons tous nous mobiliser pour bâtir un monde plus propre, plus vert et plus prospère pour tous. Comme le thème nous dit, nous avons besoin de changer les choses. Avec votre participation, vous aidez euh, cette transition. Merci pour être là. Merci. Euh, je vous souhaite des discussions euh, très utiles. Merci beaucoup, euh, sous-ministre Hogan. Maintenant, nous souhaitons euh, la bienvenue au sous-ministre euh, d'environnement et euh, changement climatique euh, Canada, Paul Halouka, et puis conseiller municipal de Toronto Jennifer McAvy euh, qui va être sur notre deuxième scène, notre co-hôte euh, du Forum 2021, le président euh, euh, de Citra, euh, Yuki Katainen, est avec nous euh, de notre studio en Finlande. Merci uh, Chuck et Catherine. Uh, Yorkie, uh Désolé de ne pas avoir pu vous recevoir ici à Toronto, dans la belle ville de Toronto, le beau pays du Canada, mais je sais que le forum arrive à un moment clé dans notre voyage vers une économie circulaire prospère, inclusive et équitable. C'est le cinquième forum mondial pour l'économie circulaire et ce que nous avons fait depuis cinq ans, c'est étonnant. Euh, il y a une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez réussir à faire dans les deux prochains jours et au-delà Merci beaucoup. Euh, depuis 2017, le forum est devenu un des groupes les plus importants euh, de ce type. Nous avons traité de ces thèmes très importants. Depuis cinq ans, le forum a bien expliquer l'urgence de solutions circulaires et la complexité euh, de la situation. Il y a du travail à tous les niveaux. Mais je dois dire que le changement euh, systémique euh, grâce à une économie vraiment circulaire, ça reste à, à faire. Nous sommes heureux d'être co-hôte du premier forum en Amérique du Nord pendant les trois prochains jours. J'espère que euh, le forum va vous inspirer, euh, vous permettre de créer des connexions avec euh, le gouvernement, euh, le milieu des, des affaires, les euh, euh, personnes transformateurs. Et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de travail devant nous. Euh, nous n'allons pas réussir à, à freiner euh, et à le changement climatique, 90% euh, du problème, c'est notre façon d'utiliser et de, de, de, de jeter les matériels. C'est le moment de changer euh, la situation dans le monde. Euh, malgré nos réussites, euh, euh, nos, euh, notre plus grand atout, euh, c'est nos partenaires très euh, dévoués. Il y a beaucoup d'organisations partenaires et, et les séances aujourd'hui et demain vont traiter des différents aspects de la transformation séculaire. Nous allons partager des idées et puis le troisième jour, vous pourrez voir de nombreux ateliers et présentations sur ce qui se passe à travers le monde. Et je suis donc euh, très optimiste que, encore une fois cette année, euh, le forum va inspirer bien des personnes et va faire, faire progresser la transition vers l'économie circulaire. Merci, Yogi. Euh, J'ai hâte de vous voir en personne. Euh, je crois que nous avons trois jours passionnants devant nous. Et euh, maintenant, je vais passer la parole à la conseillère McElvie. Bienvenue au Forum 2021 à Toronto. Toronto, c'est la ville la plus importante du Canada et un leader dans la circularité. Quel est le rôle que les villes peuvent jouer pour accélérer la transition vers une économie circulaire? Merci beaucoup pour m'avoir invité. Un plaisir de faire votre connaissance et vous aussi à Yoke, en Finlande. Et euh, merci et bienvenue de la part du maire euh, John Tory pour vous, qui est en ligne. Les villes ont une euh, capacité énorme pour avoir un effet. Euh, en 2019, par exemple, Toronto et 800 municipalités ont euh, signé la déclaration sur l'urgence climatique euh, pour réaliser le... Le, le carbone neutralité d'ici 2020 et le, le Toronto, la ville la plus importante du Canada, il faut que nous soyons leaders et nous avons euh, des projets euh, ambitieux pour euh, réaliser euh, nos objectifs pour 2050 euh, pardon, et euh, nous réduire les émissions à gaz à effet de serre. Et ça va la main dans la main avec l'économie circulaire et Toronto veut être la première ville dans la province de l'Ontario à avoir une économie circulaire et nous le faisons avec trois euh, euh, projets. Nous avons alloué des ressources pour réaliser cet objectif. Le, le euh, par exemple, les, les responsables des déchets euh, solides, euh, il y a une unité euh, circulaire qui travaille sur cet objectif et nous avons alloué des ressources pour transformer la gestion de nos déchets. Nous avons trois euh, boîtes pour le recyclage, donc recyclage et puis bon, les choses qu'il faut vraiment jeter et puis euh, les déchets organiques. Et ça, ce sont nos, nos euh, boîtes euh, vertes euh, qui sont protégées contre les ratons laveurs qui aiment tout euh, voler. Et euh, nous avons des installations euh, avec euh, digestion anaérobique euh, des déchets organiques euh, qui créent euh, le gaz naturel renouvelable. Et euh, ce qui est euh, distribué dans le réseau euh, du gaz naturel. Et c'est quelque chose de renouvelable. Et puis... Euh, euh, nous, euh, nous avons besoin de partenariats, nous avons développé une feuille de route pour les partenariats, un partenariat avec les organisations privées, les organisations non, non rubriques, à tripes, les organisations comme Environnement Canada au niveau fédéral et puis dans la communauté internationale. Nous sommes ravis de vous inviter ici tous virtuellement à Toronto. J'ai hâte de, de renforcer nos partenariats ensemble. Bien sûr... Je ne serai pas euh, bon politicien. Bon, j'ai été scientifique, mais je suis devenu politicien aussi et je vais, j'aimerais dire euh, quelque chose sur les gens de Toronto. Que font les citoyens de Toronto? Parce qu'ils ont vraiment accepté euh, le besoin de transformer euh, l'économie vers une, une économie circulaire. Pour ceux qui trient euh, méticuleusement leurs déchets, euh, euh, euh, félicitations dans ma circonscription, un vieux bâtiment euh, dont le temps tout allait dans la même benne Mais les résidents de ces bâtiments euh, se sont organisés pour avoir... Euh, euh, des, euh, pour trier les déchets organiques euh, dans le boîte verte et puis euh, les déchets qu'il faut vraiment jeter et puis euh, le recyclage. Et puis, euh, deuxième exemple, les femmes pour le climat, nous sommes participants à un programme international pour aider les femmes à développer leurs idées pour les réalisé et moi j'ai été vraiment ravi de voir que beaucoup de ces participantes leurs idées tournent souvent autour de l'économie circulaire donc les citoyens trouvent des idées alors Hillary Stanley par exemple développe une nouvelle technologie que à mettre sur les les boîtes ordures afin de, de savoir où mettre les déchets qu'il faut jeter le verre l'organique et puis le recycler. Uh, et nous avons des gens donc merveilleux à Toronto qui font uh, des choses excellentes. Le personnel, les citoyens de la ville, le per, les citoyens. Uh, nous sommes vraiment passionnés de, de pouvoir travailler uh, grâce à ce forum avec la communauté uh, internationale. Merci de m'avoir invité encore une fois. Merci merci pour avoir rappelé uh, leadership et vision de Toronto. Et merci à Hillary, uh, uh, une innovation excellente. Uh, euh, merci Jennifer, merci uh, Yuki et uh, nous on nous revoyons uh, très rapidement. Bienvenue à Élargir le cercle, un leadership collaboratif pour mener des actions audacieuses. Euh, si vous venez de, de vous joindre à la conférence, euh, je m'appelle Catherine. Et la présence science soulignera l'importance des initiatives en collaboration pour mener des actions collectives et audacieuses. C'est pas mal incroyable. J'ai quand même hâte de tout entendre parce que c'est, on a entendu... Euh, on a entendu à Jennifer Pallet vraiment de comme Toronto, puis on sait que Vancouver fait des choses incroyables, on sait que Montréal fait des choses incroyables. Donc so vraiment, genre on, a, on a de continuer de poursuivre cette conversation. Merci, Chuck. Um, to kick things off now with this conversation, we're joined by Professor Naoko Pour démarrer avec euh, cette euh, séance, euh, il y a le Professeur Naoko Ishii euh, qui va faire... Euh, une présentation. Euh, euh, elle est directeur du Centre pour le, le patrimoine mondial. La mission, c'est de catalyser des systèmes pour que les êtres humains puissent réaliser le développement durable dans les limites planétaires. Bienvenue au Forum mondial de l'économie circulaire 2021. Réfléchissons d'abord où nous en sommes dans l'histoire de l'humanité. Pendant si longtemps, nous avons considéré que la terre mère était très puissante, toute puissante, et que sa capacité était illimitée. Nous pensions que nous pouvions faire ce que nous voulions, et nous avons complètement oublié que notre développement économique actuel a été soutenu par le système terrestre délicat et stable qui est notre bien commun mondial. La vérité est dérangeante c'est que nous avons déjà poussé la capacité de charge du système terrestre à son point de rupture. Le changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes, les problèmes de biodiversité, la pollution de l'air, de la terre et de l'eau sont autant d'indices de ce fait. Les scientifiques ont depuis longtemps alerté que nous approchions où dépassions déjà certaines des limites. Les géologues nous disent que nous avons déjà quitté l'Holocène, où nous jouissions d'un système terrestre stable, et que nous sommes entrés dans l'Anthropocène, une mer inexplorée. Le dernier rapport du GIEC laisse entendre qu'il ne nous reste que dix ans pour changer de cap si vous nous voulons un avenir prospère, durable, équitable et inclusif pour tous. Mais que pouvons-nous faire au cours des dix prochaines années La solution fondamentale consiste à transformer le système économique actuel. Nous devons décarboniser le système énergétique essentiellement en une génération nous devons rendre notre système alimentaire beaucoup plus durable et nos villes beaucoup plus intelligentes. En plus de tout cela, nous devons changer nos systèmes de production et de consommation et notre mode de vie actuel, qui est très linéaire, devrait faire place à une économie circulaire. Il ne faut plus faire se prendre, fabriquer, jeter. Le passage à l'économie circulaire constitue le meilleur moyen de transformer le système économique actuel. De plus, le passage à une économie circulaire apporte une solution aux problèmes au niveau planétaire. Mais cela présente également un nouveau modèle économique. Cela réduit les pertes et décourage la concurrence pour des ressources limitées et présente de nouvelles opportunités économiques. Ce passage offre une opportunité commerciale à presque tous les secteurs de l'économie. Mais prenons un moment pour nous demander si nous faisons suffisamment de progrès pour encourager la circularité. La réponse ne serait pas exactement ce que nous voulons célébrer. Le récent rapport sur la circularité nous apprend que seulement 9% des ressources naturelles que nous avons prélevées de la Terre sont réintégrées dans le cycle de production, tandis que les 90% restants sont soit mis en décharge, soit brûlés, soit rejetés dans l'océan. Et ce, malgré toute l'excitation et l'enthousiasme suscités par l'économie circulaire dans le passé. Peut-être devrions-nous nous demander pourquoi nous n'avons pas été capables de faire une percée significative, où nous sommes bloqués, quelles sont les pierres d'achoppement et quel type d'efforts supplémentaires et concrets nous devons déployer pour faire une percée significative vers un changement de système. Un aspect très particulier de l'économie circulaire est qu'elle est soumise aux impasses du système. Nous devons dépasser, démanteler ces impasses de l'ancien système, ce qui nécessite le leadership du gouvernement, des entreprises et des citoyens, tous exercés simultanément. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui le passage à l'économie circulaire exige simultanément de multiples actions sur plusieurs fronts. Nous devons identifier des solutions qui changent la donne. Nous devons amener à la table de nouveaux alliés, de nouvelles voies, de nouveaux points de vue. Nous devons soutenir les coalitions émergentes et nous devons redoubler d'ambition au niveau local, régional et mondial. Il est temps pour les dirigeants de se rassembler, de briser les silos et de remettre en question les politiques et pratiques néfastes de l'ancien système. Nous devons concevoir et présenter un nouveau modèle économique circulaire. Nous devons faire de l'économie circulaire l'affaire de tous. C'est la seule façon de sauvegarder le patrimoine commun et de garantir une société durable, Transparente, équitable et prospère pour tous. Merci beaucoup. Arrigato. Merci beaucoup. Ce matin, Erin Andrews et Dakota Norris pour uh, une conversation sur the change. Pour une conversation sur le changement que nous devons voir dans les cinq prochaines années. Bonjour à vous deux. À vous deux. Bonjour, Chuck. Bonjour, Dakota. OK. C'est un si grand plaisir de vous avoir ici en tant que jeune euh, canadien. C'est important d'avoir ces, ces conversations avec euh, les pères et maintenant nous le faisons euh, au niveau international. Je demande au public international donc d'écouter de faire attention. Commencez. Dakota, je te demandé l'économie circulaire, c'est peut-être un nouveau terme ici en Amérique du Nord, mais ce n'est pas une nouvelle idée. En tant que jeune de la Première Nation Wichin, qui siège au Conseil consultatif canadien sur le développement durable, avec moi, j'ai une double question à te poser. Tout d'abord, que pouvons-nous apprendre du savoir et de la sagesse des autochtones alors que nous cherchons à bâtir un monde plus circulaire? Et deuxièmement, comment pouvons-nous unifier et amplifier les efforts entre les mouvements? Des questions excellentes. Merci, je suis heureux d'être ici. En réponse, ben, je commencerai par dire que nous savons que la circularité et euh, l'interdépendance euh, sont une caractéristique de, du point de vue de nombreuses Premières Nations, pas seulement au niveau politique, mais aussi social, économique. Dans mon travail, euh, à, à examiner donc l'environnement économique dans différentes Premières Nations, notamment en Saskatchewan, d'où je vous appelle, c'est vraiment un thème central. De nombreuses cultures autochtones modernes euh, proviennent et reflètent ces euh, sociétés qui donnent la priorité euh, aux relations, à la réciprocité, à rendre à la Terre et ce chez nous depuis des milliers d'années. Et dans ces régions, les économies modernes reflètent cela, ces valeurs jouent encore un rôle essentiel dans la vie quotidienne de grandes populations, de communautés autochtones. Ces économies, ces activités économiques circulaires interdépendantes sont euh, liées euh, à euh, l'achat, euh, au troc, euh, aux dons de produits et de services sur de nombreux marchés, dans de nombreuses industries. Ça fait partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes, vous savez. Donc je dirais qu'une façon d'amplifier cela, eh bien, c'est via la technologie ou les médias sociaux, Facebook par exemple, qui permet à ces personnes de, de s'unifier et d'amplifier ces façons de vivre, les valeurs qu'ils ont déjà ces communautés autochtones euh, brèchent euh, et, et vivent leurs valeurs parce que cela devient maintenant aussi beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. On peut diffuser ces euh, idées sur de nombreux marchés. On peut même créer ses propres règles, conditions, euh, structures en ligne et cela permet aux communautés autochtones de créer leurs propres marchés niches qui desservent leurs propres valeurs. Donc c'est une façon excellente d'amplifier, de permettre à ces activités économiques durables de perdurer. Ce que je sais, c'est qu'il faut que l'humanité change de valeur et d'action pour euh, redonner vie à nos relations avec nous-mêmes et avec le monde naturel. Et les connaissances, la sagesse, euh, pour tout cela, ça existe déjà sur le pas de notre porte. Alors avant de réinventer la roue, il faut euh, chercher l'inspiration, les conseils que nous pouvons avoir des peuples autochtones, des sociétés traditionnelles, non seulement pour euh, donc, euh, ce qu'ils ont à proposer, mais aussi pour mieux, pour mieux comprendre ces façons très diversifiées, très riches de comprendre le monde. Alors unifions nos façons de vivre et amplifions les façons qui euh, existent déjà avec les valeurs circulaires dans les sociétés autochtones et traditionnelles. Formidable. Merci d'avoir partagé, Dakota. C'est super intéressant. Un, un rapport de Park People a indiqué qu'au Canada, les terres qui sont actuellement gérées par des... Euh, communauté directoire montre 40% de plus de biodiversité et nous savons euh, qu'à l'échelle internationale c'est même 80% de la biodiversité qui est gérée par des peuples autochtones. Donc c'est formidable de reconnaître ces connaissances et de ne pas justement euh, réinventer la, ré, la roue. Erin vous êtes un colon canadien non canadienne non indigène directrice générale et fondatrice d'Impact Zero, une organisation à but non lucratif qui travaille à construire l'économie circulaire de Toronto au côté d'entrepreneurs et de consommateurs conscients. Nous sommes sur votre terrain. Alors dites-nous, dites est pourquoi est-ce que vous avez créé un parc zéro et parlez-nous de votre expérience en matière de mobilisation pour le changement circulaire à la base. Quels sont les plus grands défis auxquels vous et les entrepreneurs avec lesquels vous travaillez, vous travaillez pardon, êtes confrontés pour essayer... Euh, d'adapter donc un modèle d'affaires à un style de vie circulaire. Oui, et eh bien ce que nous avons appris et la raison pour laquelle j'ai commencé Impact Zero, c'est qu'il y a tant de passion euh, dans les communautés au Canada. Comme le disait Dakota tout à l'heure, on n'a pas besoin d'aller créer nos propres infrastructures, euh, des choses euh, toutes nouvelles. Il s'agit plutôt d'écouter les communautés, que ce soit les communautés autochtones ou non, qui ont besoin de solutions euh, appropriées sur le point culturel et nous visons, nous alignons des ressources sur leurs besoins. Nous avons un programme d'accélérateur, nous avons des programmes pour euh, euh, informer les gens. Donc on a moins ce syndrome de l'imposteur, on a moins peur d'être des leaders, de euh, faire face aux lacunes que nous voyons. Nous essayons simplement d'amplifier le travail qui est déjà fait euh, de toute façon. L'un des obstacles pour nous, effectivement, ce sont les ressources. Euh, nous sommes surtout jeunes et d'autres communautés euh, travaillent à cela, mais de manière volontaire, euh, sur le côté. Et donc, on n'a pas le sentiment que ce travail soit vu comme étant, comme ayant de la valeur. Et on pense que c'est surtout quelque chose de bénévole. Donc, c'est pour cela, s'il y a des gouvernements ou des entreprises qui souhaitent appuyer l'économie circulaire, eh bien, je leur dis souvent, eh bien, appuyez ce genre d'initiative de la base qui existe sur le terrain. Euh, Alignez vos ressources financière, humaine, sur ces organisations qui font déjà du travail formidable, essayer d'amplifier tout cela, permettre donc que cette économie circulaire se fasse formidable. Donc, ce que j'entends je, de vous et de Dakota, c'est l'importance qu'il y a d'écouter ce qui se passe sur le terrain, quels sont les besoins, quels sont les désirs, comment est-ce qu'on peut appuyer, plutôt que d'arriver avec nos propres idées, nos propres initiatives, mais simplement donc appuyer cette nouvelle économie qui soit centrée sur les personnes et leurs interactions avec la nature. Bon, eh bien, merci pour tout cela. Nous allons bientôt avoir des leaders de partout au monde qui aideront donc à, euh, donc nous voulons changer la donne après tout et nous mettons l'accent sur les cinq années à venir. De vos points de vue, Erin euh, et Dakota, où est-ce que nous devons être dans cinq, cinq ans et qu'est-ce qu'il faudra pour y arriver Dakota, toi d'abord. Ok, merci. Oui, je dirais que ce que j'ai à dire reflète vraiment ce qui vient d'être dit. Je sais que les peuples autochtones et leur euh, vue du monde ont beaucoup à offrir pour réaliser une économie circulaire et je dirais qu'à de nombreux égards ce qui se fait pour l'économie circulaire, c'est de reprendre un concept ancien pour les peuples autochtones. Et ce que... C est, c est... Bien sûr, ces communautés essaient d'améliorer leurs circonstances économiques, mais ce qui est important, c'est que leur participation à l'économie mondiale soit faite à leurs propres conditions et de manière qui renforce leurs valeurs, leur culture. C'est pourquoi je suis vraiment euh, enthousiaste de cette rencontre entre l'ancien et le nouveau. On peut renforcer ces communautés tout en développant l'économie circulaire. Un grand obstacle ou un défi, c'est que les connaissances et les droits autochtones ne sont pas toujours reconnus ou on, on ne tient pas compte de cela dans de nombreuses régions du monde. et Pour vraiment euh, soutenir ces façons de vivre qui ont tant off de, à offrir, il faut euh, pour les gouvernements pas simplement adopter mais aussi mettre en œuvre euh, la déclaration 2007 des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dès que possible. C'est sans doute la meilleure façon de commencer. J'espère qu'ici cinq ans, nous en serons en bonne voie vers la mise en œuvre de cette déclaration de manière positive. Nous savons au Canada que les peuples autochtones, notamment les jeunes, euh, représentent vraiment le segment démographique le, en, en plus grande croissance, que leur économie est très innovatrice. Si on investit un dollar, on ajoute 3 dollars au PIB, euh, et malgré cela, les programmes financiers pour les peuples autochtones ne sont pas euh, utilisés malgré les besoins, la demande d'entreprises de, de, autochtones. Donc pour moi, il y a un besoin de mieux faire le lien avec les communautés, de mieux comprendre leurs besoins et d'aller vers eux là où ils se trouvent, comme on vient de le dire. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui pourrait se faire à un niveau plus local pour aider à créer des ressources appropriées sur le point culturel et permettre donc aux gens de réaliser, enfin, de, de vraiment participer profondément à une cir économie circulaire. J'espère que d'ici cinq ans, nous aurons vraiment euh, reconnu l'importance des valeurs des cultures autochtones au niveau mondial que nous les aurons compris. Nous serons allés vers eux. Nous aurons euh, répondu aux problèmes de justice. Ce qui les empêche de, de prospérer dans l'économie et que ces peuples auront l'occasion de participer et de modeler l'économie circulaire à leurs propres conditions. C'est beaucoup, mais bon, cinq ans, c'est une période assez longue et je sais que nous avons déjà fait de bons efforts dans cette direction. Merci pour cela. Aaron. maintenant à vous, à toi la parole. Oui, euh Cinq ans, pour moi, je trouve que c'est assez long comme période. Je demande généralement aux gens de penser à plus court terme. De penser à ce que nous pouvons faire dès aujourd'hui pour nous mettre en bonne position euh, pour euh, voir d'ici cinq ans l'économie circulaire à, à l'action. Comme l'a dit Dakota, effectivement, il s'agit d'écouter les communautés autochtones, d'aider à ce que cela arrive sur le terrain. Il y a euh, une initiative qui s'appelle CASE avec laquelle nous collaborons qui euh, recueille donc, les contenants euh, recyclables, les lave et puis les rende au restaurant. C'est possible de faire tout cela. Il a fallu un grand programme euh, pilote pour cela, mais depuis le mois de mai, cette personne-là avec son initiative CASE a déjà pu euh, refaire entrer dans le système 50 000 contenants. Et donc tant qu'on a les personnes qui peuvent faire ce travail euh, et l'accélérer, que ce soit au niveau euh, commercial ou avec des initiatives communautaires comme des jardins ou des situations d'entraide euh, où les résidents d'une communauté euh, peuvent améliorer leur quotidien dès aujourd'hui... Ce sera formidable. Alors, dans cinq ans, on euh, sera prêt à vraiment vivre une économie circulaire. Formidable. Alors, euh, je vais maintenant vous présenter euh, donc, euh, j'ai Catherine euh, et j'ai hâte de cette discussion. Merci, merci. C'est très intelligent tout cela. Hein. Oui, je ne suis pas si vieille non plus, je vous rejoins peut-être vous les jeunes, mais c'est vrai que j'ai été vraiment très inspirée par euh, Dakota et vous, Aaron ces idées sur euh, euh, le caractère vraiment urgent de ces questions et le fait que qu cette sagesse est tout autour de nous euh, pour peu qu'on veuille bien écouter tout cela. Donc c'est formidable de vous avoir centré dans cette conversation qu'on a aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici pour y participer de ma petite manière. J'aimerais maintenant vous présenter une liste impressionnante de leaders de l'économie circulaire qui nous rejoignent virtuellement et vous aurez l'occasion d'interagir avec euh, ces personnes qui sont de vrais leaders de cet espace et ils sonneront aussi vers vous pour conseil euh, et leadership aussi, donc j'ai hâte de cette séance. Notre première euh, euh, invitée, c'est Jeanne D'Arc euh, moudjawa ministre randaise de l'Environnement. Ensuite, nous avons euh, Nicolas Gazada, vice-ministre de l'Environnement pour le, la Colombie, Isabelle euh, Teixeira, la coprésidente du panel des ressources et Leslie Johnson, PDG de la Fondation Laudes. Bienvenue à vous tous. Merci. Bon, fantastique. Merci, Catherine, d'avoir présenté tout le monde. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par résumer que la conversation qu'on vient d'avoir en petit groupe, Dakota et, et Aaron ont partagé euh, ce qui est, est nécessaire pour transitionner vers une économie circulaire d'ici cinq ans. Donc, ce qu'ils ont dit euh, tourne autour de l'écoute, l'écoute des communautés, euh, au niveau euh, donc vraiment des militants, interagir avec les personnes et avec la nature, l'environnement. Il s'agit donc de faire à ressortir ces voix, ces idées. Dakota a dit comment les euh, entreprises autochtones au Canada, si on y investit un dollar, elles rendent trois dollars à l'économie. Erin a donné un exemple formidable de quelqu'un qui, au niveau local, à euh, Toronto, permet donc de sortir euh, des déchets euh, de, euh, de la, la voie traditionnelle en relavant des, des, des contenants, des récipients. Et c'est si important, cette idée... De comprendre qu'effectivement, on peut faire beaucoup de choses en cinq ans. C'est une période de temps assez euh, longue. Alors, euh, cher ministre Mojawaria et euh, sous-ministre, nous allons commencer avec vous. Vous faites partie euh, d'efforts, de, euh, d'importants efforts régionaux pour accélérer l'économie circulaire. Parlez-nous des startups circulaires phénoménales, des initiatives communautaires dans votre région, y compris celles menées par les jeunes, notamment peut-être est-ce que nous pouvons commencer par vous, uh, Dr. Mojawar Maria? Merci beaucoup. Bon après-midi, bonne soirée. Effectivement, il y a un besoin de leaders qui changent la donne, qui changent le jeu, qui sachent accélérer, transitionner vers une économie prospère, inclusive, équitable, circulaire. Il s'agit de décideurs politiques, d'entrepreneurs, de, de la société civile aussi et d'autres changeurs de donne qui peuvent euh, débloquer les changements euh, structurels au niveau du système. Bien sûr, nous pouvons euh, joindre nos efforts il y a un besoin de renforcer cette transition via, comme vous l'avez dit, les leaders régionaux et les plateformes d'économie circulaire mondiale également. Par exemple, le forum, Enfin, il y a des forums à tous les niveaux régionaux. Et comme l'a dit mon prédécesseur, où devons-nous être dans cinq ans et que faudra-t-il pour nous amener à ce stade-là Il y a un besoin pour les gouvernements, les organisations membres de développer des feuilles de route de l'économie circulaire, de définir les orientations. Par exemple, une initiative qui est en cours euh, de développement ce sera un plan d'action qui définira les étapes nécessaires et euh, compilera les points de vue sur ces étapes et les actions essentielles requises pour cette transformation circulaire. Il s'agira d'établir des actions ambitieuses et concrètes liées à des résultats tangibles euh, avec des informations réelles pour créer euh, des économies euh, circulaires plus efficaces, des mécanismes plus efficaces. Nous devons passer de l'ambition à l'action. Ce sera possible uniquement si on intègre les actions d'économie circulaire dans des plans d'action régionaux, nationaux et euh, euh, régionaux à plus grande échelle. Je vous remercie. Vice-président Galanza, oui, je suis ravie d'être ici et euh, je vous souhaite à tous la bienvenue où que vous nous rejoignez euh, partout au monde. Euh, J'aime la façon dont cette question est posée parce que bien souvent les startups, les communautés n'ont pas euh, la portée et l'amplification qu'il leur faudrait et nous pouvons le faire justement via ce forum. Laissez-moi répondre à cette question en mettant euh, en vue euh, le fait que le, Colomb le gouvernement colombien ça a su dès le début... Qui ne pouvait pas mener euh, des efforts d'économie de, circulaire euh, en solo au niveau national ou régional. Et pour cette raison, il a cherché donc la participation de différents intervenants, euh, les, euh, la société civile, le, les universités, euh, l'industrie, euh, le monde des affaires. Et donc, nous avons organisé des groupes de discussion, des réunions de validation qui nous ont donné une rétroaction très importante afin qu'ils nous ont permis ensuite donc de développer une stratégie d'économie euh, circulaire qui a été euh, publiée et lancée en 2019. Euh, une fois de plus, ces homologues ont été euh, des partenaires essentiels dans la mise en œuvre. Nous avons eu 25 euh, tables rondes régionales sur le sujet. Euh, ce sont des espaces clés qui permettent d'identifier des initiatives importantes qui devrait avoir une plus grande portée euh, et euh, être amplifiée. Et donc, nous avons environ 120 initiatives qui sont euh, inspirées par les intérêts des communautés et par les jeunes qui mettent en exergue l'importance euh, de la valorisation des déchets, la réduction de l'empreinte carbone et la révision de nos styles de vie. J'aimerais justement vous parler d'une initiative It Cloud qui est euh, donc un, une... Euh un système de gestion donc, des surplus, de réduction des surplus donc, qui aide l'environnement et les communautés. Donc, il y a trois euh, objectifs, mais c'est vraiment un exemple de, de genre d'initiative à développer en période de euh, crise économique. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de relier l'industrie alimentaire, les supermarchés, les hôtels et les euh, banques alimentaires et les euh, fondations qui euh, servent les pauvres. Et puis, il s'agit ensuite donc de faire le lien entre les produits alimentaires qui ne peuvent pas être vendus et qui seraient donc gaspillés et ceux qui en ont besoin le plus. Il y a une plateforme numérique qui permet de faire le lien entre les excédents alimentaires euh, en temps réel et les besoins. C'est très important. Ils sont présents aujourd'hui dans euh, 230 villes colombiennes et ils ont servi 1000, 18 000 points de collecte, euh, 2 000 fondations, 22 banques alimentaires partout au pays, euh, récupérant plus de 14 000 tonnes d'aliments, soit 32 millions d'assiettes euh, servies et cela permet aussi de réduire 500 millions de tonnes de euh, dioxyde de carbone. Nous avons aussi Mereka Birgaba, qui est le canal de marketing d'une entreprise qui soutient les petits agriculteurs qui euh, sont actifs dans l'agriculture biologique régénérative et fait le lien avec les marchés sans passer par des intermédiaires, des grossistes. Cela permet donc à ces petits agriculteurs d'avoir une plus grande proportion de la marge. Ces produits arrivent directement des producteurs au supermarché, voire dans les foyers des consommateurs qui achètent directement auprès de Markabiba euh, via le site Web. Donc, c'est une agriculture régénérative qui est très importante pour la lutte contre le changement climatique, nous savons que le secteur agroalimentaire contribue euh, largement à l'émission des gaz à effet de serre et avec donc ces réseaux d'agriculteurs, ils ont pu euh, donc capter 50 000 tonnes de gaz à effet de serre, de euh, dioxyde de, de sa, euh, d'oxyde de carbone depuis le début de l'année 2021. Ils produisent des aliments donc euh, très sains euh, chaque année, des fruits et légumes. Donc c'est euh, possible de euh, donc, contribuer de manière positive, notamment après la pandémie. C'est important de noter que nous ne travaillons pas seulement avec... Euh, euh, ces initiatives-là, nous travaillons également avec d'autres entreprises comme Nestlé, Coca-Cola, Aviva, Pepsi, Avon, etc., eh bien, euh, tout en euh, mettant l'accent donc euh, sur la transition vers euh, l'économie circulaire, notamment au niveau de la neutralité plastique dans tous ces canaux-là. Merci, Vice-ministre pour tant de détails spécifiques, et pour le ministre aussi, pour vraiment cette vision de ce qui va arriver au Rwanda. Je vais maintenant passer la parole à Madame Johnston. Vous êtes à la tête de la Fondation Landis, qui cherche à redéfinir la valeur pour le bien de tous. Comment est-ce que votre mission va aider à traiter ces questions dont nous parlons aujourd'hui, Madame Johnston, en, de manière spécifique? Merci Catherine, et merci de cette invitation. J'ai beaucoup entendu de choses ce matin, du besoin de collaborer entre alliés, d'avoir des voix multiples qui s'ajoutent à la solution, et ce concept selon lequel l'économie circulaire n'est pas nouvelle. Nous avons entendu Dakota nous parler des valeurs, des croyances des communautés autochtones. Tout cela est très inspirant. Donne à, à réflexion et nous avons Mme Itchi aussi qui a dit qu'il est si urgent d'agir, il nous reste moins de dix ans si nous voulons agir, collaborer pour transformer le système économique actuel. Voilà ce sur quoi je mettrai l'accent en réponse à votre question concernant les valeurs, parce que cette séance et ce forum s'appellent donc « Changer la donne ». Mais il faut se demander quel est le jeu que nous souhaitons changer, la donne que nous voulons changer, la donne, c'est le système économique mondial que nous avons créé, nous, êtres humains. Bien entendu, c'est un système qui, sur la base donc, du capitalisme néolibéral, a créé énormément de richesses, qui a donné lieu à énormément de créativité, d'innovation, mais c'est également un système, nous le savons, qui ne valorisent pas ce que nous devrions valoriser le plus, les gens et la planète. Et nous avons vu ce sentiment euh, vraiment euh, exprimé dans le flavardage lors de la séance euh, d'ouverture. Lorsque la Fondation euh, L'ODES, nous euh, parlons de valeurs, nous voulons mettre en pratique les personnes et les éléments d'une économie circulaire qui puisse restaurer, régénérer et qui soit équitable et juste. Comment Eh bien, c'est là où je suis peut-être la seule représentante de la philanthropie euh, sur cette table ronde et je mets mon chapeau de philanthrope parce que je veux vraiment encourager tous ceux qui nous écoutent à euh, relever le défi. Bien sûr, le, fond, le financement de la philanthropie est minuscule par rapport au secteur public et privé, mais c'est un financement qui est vraiment très unique et vraiment très intéressant. Pourquoi parce que c'est un financement qui peut prendre des risques, réfléchir à long terme, appuyer les personnes qui euh, encouragent l'économie circulaire et Ici, de manière très générale, avec une lentille d'inclusivité, nous sommes au cœur de l'économie circulaire. Peu importe le profit, nous ne cherchons pas non plus à être réélus et nous pouvons échouer. Et c'est bon, si nous échouons, et bien nous ferons mieux la prochaine fois. Mais je ne suis pas ici pour parler de philanthropie, mais plutôt comment changer la donne. Pour moi, pour changer la donne, nous devons inspirer, mettre au défi les industries, les entreprises à agir, à agir rapidement. Et pour cela, ils nous font des leaders audacieux. Alors, nous euh, avons des actions très spécifiques. Je donne quelques exemples. Nous essayons de montrer que les modèles circulaires fonctionnent. Parfois, c'est difficile de prouver cela quand on ne l'a pas euh, essayé, et c'est un risque, mais nous le faisons en partenariat avec Canopy, avec Lenzing, Sodra, des entreprises qui cherchent à prendre des déchets textiles pour en faire des fibres de cellulose, plutôt que d'utiliser des fibres vierges. C'est là une démonstration technique, mais qui doit être encouragée par un soutien philanthrope. Nous le faisons aussi en appuyant des plateformes qui peuvent aider les entreprises et les gouvernements à agir plus rapidement. Un exemple. C'est l'Alliance des villes carboneutres qui cherche à promouvoir donc des matériaux de construction carboneutres en Europe. Et là, nous avons un fonds également qui change la donne, qui essaie donc de changer les systèmes. Et nous appuyons des plateformes comme PACE, la plateforme pour accélérer l'économie circulaire, qui essaie de rassembler divers intervenants pour collaborer ensemble. Enfin… Nous essayons vraiment de changer la donne en partenariat avec de nombreuses organisations qui cherchent à redéfinir comment nous donnons de la valeur et puis qui cherchons à modeler euh, la nouvelle économie. Euh, on avons, nous avons un partenariat avec le club de Rome, Earth for All, c'est une initiative qui cherche à rassembler des penseurs, des leaders du secteur public pour redéfinir ces chemins à prendre ces chemins de transformation qui nous permettront de transformer les systèmes énergétiques, par exemple, pour y inclure de la circularité, les systèmes alimentaires aussi. C'est un, une initiative très intéressante qui avait besoin du soutien de la philanthropie. Et ce faisant, en appuyant ces initiatives, nous, en tant que fondation, nous nous assurons de valoriser ce qui importe le plus. Les gens, et je le dis encore, tous les gens, et bien sûr, cette terre précieuse que nous aimons et que nous souhaitons protéger. Merci. Madame Johnston, un grand merci. C'est remarquable combien il y a d'écho entre toutes vos voix et j'ai vraiment hâte maintenant d'entendre euh, notre euh, prochaine invitée. Dites-nous euh, comment la circularité peut unifier tous ces efforts à l'échelle locale et euh, mondiale. Madame Teixeira. Merci beaucoup, Ma pour cette occasion de partager des idées où nous pouvons tous participer. Comme l'a dit mon ami la professeure Echie, tout d'abord, nous devons reconnecter avec la nature. Cela veut dire, comme tous les membres de la table ronde l'ont dit, nous devons comprendre nos limites. Et pour comprendre nos limites, nous devons définir notre rôle et notre vision pour promouvoir le développement soutenable, durable. Il faut pour cela nous fonder non pas sur le passé, mais sur l'avenir. Nous sommes dans un âge, une ère du climat et une ère technologique et numérique. Pour cela, nous devons changer, et changer ensemble. Il nous faut de nouveaux chemins qui peuvent nous rassembler en tenant compte des besoins locaux et des intérêts no nationaux. Et nous devons aussi tenir compte de la crise environnementale mondiale et des limites de la nature. La circularité, cela veut dire mettre l'accent sur nos ambitions. Mais nous devons rassembler nos ambitions et nos objectifs. Donc, en réponse à votre question, je pense que notre table ronde internationale montre bien que la circularité permet d'arriver à des solutions très efficaces. Parce que nous pouvons avoir des liens entre les questions, les problèmes de manière efficace. Alors. Comment est-ce que le changement climatique et la biodiversité se rassemblent C'est là un exemple clair la manière, du, du rôle que la circularité doit jouer, parce que la nature et la science doivent se rassembler pour... Enfin, la circularité doit être vue comme une solution basée sur la nature, sur la protection de la biodiversité. Nous devons donc répondre aux problèmes de changement climatique nous devons voir comment la circularité peut promouvoir des solutions non seulement pour réduire les émissions mais aussi pour protéger contre la perte de biodiversité et à protéger contre le manque d'eau. Nous savons sur la base de la science que nous devons changer, mais nous savons aussi que nous devons promouvoir de, des façons nouvelles pour d'encourager les personnes à se rassembler. Si nous ne pouvons pas gérer cela à différents niveaux, si nous ne pouvons pas prendre des actions concrètes, il sera très difficile de euh, rassembler donc, tous ces grands problèmes euh, mondiaux il faut aussi faire face aux inégalités sociales. Nous, nous avons parlé ici d'un nouvel modèle économique d'affaires, c'est formidable, mais nous devons aussi euh, éviter d'autres inégalités. Nous devons comprendre ce qu'il faut laisser de côté, ce qu'il faut éviter et comment se rassembler. Un bon exemple celui des peuples autochtones, comment se rassembler sur la base de nos croyances et de nos réalités C'est pourquoi la circularité est très importante. Il y a des différentes initiatives, différentes alternatives qui nous permettent de nous rassembler, de rassembler les systèmes alimentaires, la production énergétique, la construction civile, et bon, il y a les problèmes de, du logement. Euh, donc... L'économie circulaire euh, va se rassembler avec la bioéconomie circulaire. C'est très important. Merci. Merci beaucoup. C'est formidable d'écouter euh, ces choses très claires. On se parle avec passion. Cela fait partie de tout cela. C'est vraiment nécessaire d'avoir euh, là-dessus une conversation euh, humaine. Euh, Vice-ministre, ministre, ministre euh, j'aimerais que vous parliez de la meilleure façon de renforcer euh, la capacité des gouvernements à mettre en place des approches d'économie circulaire. D'abord le Rwanda, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Catherine. Cette question concernant donc le renforcement de la capacité des gouvernements pour mettre en place des approches d'économie circulaire... Eh bien, quand on transitionne vers un système circulaire, on peut repenser la production, la consommation, améliorer la qualité de l'environnement, on peut créer de nouveaux modèles d'affaires en voyant comment les citoyens et les entreprises réussissent et on peut prendre conscience de l'importance d'une économie circulaire par plus de sensibilisation et en promouvant l'innovation. Pour cela, les gouvernements doivent mettre en place un cadre de politique et juridique qui permet de promouvoir l'investissement dans l'économie circulaire. Les gouvernements doivent identifier les initiatives innovantes existantes et investir en elles, permettre aux entreprises locales de se rassembler afin de pouvoir accéder aux meilleures technologies. Nous devons également Aller au-devant du monde universitaire, de la communauté de la recherche pour identifier les priorités de l'économie circulaire fondées sur les besoins et les circonstances du continent. Nous devons aussi travailler avec les entreprises pour encourager l'adoption de principes d'économie circulaire. Depuis le développement de produits jusqu'à euh, sa commercialisation, commercialisation des produits et des services. J'espère que cela répond à votre question. Euh, je me ferai un plaisir d'ajouter des détails si vous le souhaitez. Merci. Merci, ministre. C'est vraiment bon de vous avoir avec nous aujourd'hui. Passons maintenant à la Colombie pour euh, le point de vue de la Colombie. Ensuite, nous euh, inviterons les autres euh, panélistes et puis nous demanderons euh, aux jeunes s'ils ont des questions. Cher ministre, oui. Il y a une chose qui est vraiment donc, au cœur du leadership euh, au gouvernement. C'est vraiment... Euh, qu'il faut garantir que l'économie circulaire s'intègre dans les priorités de l'État. Le président a donc, dès le début de son mandat, promis d'inclure l'économie circulaire dans son plan pour les quatre années à venir. Et donc, nous avons créé la stratégie nationale pour l'économie circulaire que j'ai mentionnée tantôt, et en plus donc de cette stratégie et de ce programme, nous avons maintenant des indicateurs de performance clés et différents mécanismes de suivi qui nous permettent vraiment de mettre en place une feuille de route qui nous permettra d'accomplir tous ces objectifs qui ont été établis. L'économie circulaire a également été inclue comme un élément clé des stratégies à moyen et long terme pour l'action climatique en Colombie. Récemment, nous avons mis à jour notre contribution déterminante nationale, notre CDN, et nous nous sommes donné une ambition de réduire 51% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Nous avons également inclus l'économie circulaire dans notre programme de carboneutralité. La Colombie s'est engagée à devenir carboneutre d'ici 2050. Et au niveau macro, nous avons euh, inclus cela. Au niveau local, il nous faut des mécanismes de gouvernance. Je le mentionnais tantôt. Nous avons créé 21 conseils de, de l'économie circulaire régionaux ainsi qu'un comité de durabilité technique conjoint à haut niveau qui permet de surveiller tous ces efforts. Nous avons également inclus des stratégies d'économie circulaire dans le système national sur la compétitivité et l'innovation. Et nous concluons de ces expériences qu'il est essentiel de voir tous les intervenants participer. C'est vraiment essentiel comme mécanisme pour renforcer le processus démocratique et pour enfin, pour réduire la résistance au changement qui... Euh, émergent bien souvent dans ces initiatives euh, qui exigent de la technologie, de la transition, etc. Merci, Vice-Ministre. Je vais vous interrompre pour euh, que nous ayons le temps d'entendre nos autres invités aussi. Merci. Madame Johnston, je sais que vous écoutez, je vous vois opiner, je vois vos yeux. Vous, vous avez mentionné il y a quelques instants différentes initiatives. Est-ce qu'il y a de nouvelles initiatives euh, que vous avez étudié, qui nous permettront donc d'aller vers ces nouveaux objectifs, ces nouvelles cibles. Oui, oui, écoutez, je pourrais parler de tant de choses, mais je vais mettre l'accent sur une initiative, parce que j'adore ce concept de nouveaux alliés. Euh... Cela s'aligne sur la stratégie que nous avons développée à la Fondation de l'Odès, dans laquelle, si on veut changer un système, il faut vraiment euh, rassembler des acteurs clés qui vont euh, réaliser ce changement. Et nous avons identifié quatre acteurs, gouvernement, investisseurs, entreprises et travailleurs, qui doivent vraiment participer directement au changement. Quand je pense aux mécanismes qui permettent de rassembler ces alliés, un de nos partenaires a une très bonne approche à cet égard. C'est un partenaire en fait, qui est chapeauté par l'Institut pour l'innovation et enfin, le bien public. Il s'agit donc de relever ces grands défis, que ce soit donc le changement climatique, les inégalités, les inéquités ou la pandémie dans laquelle nous, nous nous retrouvons. Et eux, ils adoptent une approche de mission cette approche de mission quand on euh, étudie ces gros euh, défis si complexes qui évoluent qui sont difficiles à comprendre et eh bien l'IPP euh, décompose ces défis, cette complexité, avec des missions qui ont des cibles concrètes, très claires, qui sont réalisables, et un cadre qui nous permette ensuite d'identifier de, des paramètres pour ce grand défi et de promouvoir la solution, d'essayer de trouver de nouvelles solutions. Alors, ce qui est important dans cette approche de mission, on peut penser à la mission de la découverte de la Lune, par exemple. Il cherche vraiment donc un objectif. Le vice-ministre l'a dit concernant les mécanismes qui permettent de rassembler les personnes. Et bien, dans une mission, il y a plusieurs intervenants. Et dès le départ, on intègre non seulement leur voix, mais également les principes de l'économie circulaire. Et vous le voyez déployé dans des villes comme Manchester, en temps réel, où on prend ces grandes ambitions qu'on peut avoir concernant la circularité et que l'on cadre cela à plus court terme euh, qui permet un, bel, un beau partenariat. Je trouve cela très inspirant et j'espère que d'autres euh, étudieront donc euh, l'IPP pour un peu d'inspiration. Un dernier commentaire, si je peux me permettre. C'est très important, je l'ai déjà mentionné, que tout ce que nous faisons doit être inclusif et vraiment une bonne approche d'équité des genres et de l'inclusion. Parfois, quand on pense circularité, c'est difficile d'inclure les gens, mais il s'agit vraiment des gens. Nous avons créé cette situation difficile, mais en tant que personnes qu humaines, nous pouvons collaborer et ré, euh, réparer tout cela. Je suis optimiste pour l'avenir. Pour revenir à ce terme qu'a utilisé Dakota, la justice, effectivement, il faut intégrer la justice dans tout ce que nous faisons, l'antiracisme, l'inclusivité des genres, etc. Il faut que les gens soient au centre de la conversation. Madame Tijera, avant de rendre la parole à Dakota Erin Chouk, je vous pose la dernière question. Euh, quelles sont les deux euh, façons que le leadership nécessaire pour l'économie circulaire diffère du type de leadership que nous voyons aujourd'hui Je crois que vous en avez déjà parlé. Est-ce que vous voulez euh, reprendre cela Merci beaucoup. Oui, vous l'avez déjà dit, je suis une femme passionnée. Je le suis. Et ça, c'est vraiment l'une des positions concrètes. Après la pandémie, il est important... Euh, de permettre aux gens de croire que l'on protège le climat mondial et que l'on peut lutter contre les effets de la perte de biodiversité. C'est important que les gens aient quelque chose en quoi croire. Et pour répondre à votre question, il y a deux façons effectivement, euh, qui doivent changer. Tout d'abord, il doit agir, agir sur la base de solutions communes. Nous devons agir ensemble, euh, sur la base non pas de nos différences, mais de nos liens. Il faut une solidarité mondiale. Si on ne peut pas comprendre les solutions mondiales, eh bien, ce sera euh, difficile d'éviter euh, ce que nous disent les scientifiques euh, que nous nous trouvons effectivement dans une crise environnementale mondiale c'est donc essentiel de comprendre ce qui doit être abandonné quelles sont les erreurs que nous avons euh, commises il faut donc euh, mettre de côté et laisser derrière nous les erreurs du passé et euh, aller vers l'avenir. Deuxièmement nous ne devons pas oublier que l'économie joue un rôle essentiel. Nous devons comprendre le rôle des marchés économiques, euh, la manière dont l'économie circulaire euh, permettra de mieux gérer les marchés, par exemple. Je crois que la circularité permettra à la société civile de promouvoir la transformation qu'il nous faut pour réaliser les objectifs de 2005. Nous ne devons donc pas oublier le rôle de la circularité, de lutter donc pour l'amélioration des économies d'ici 2050. Nous devons agir aujourd'hui et ne pas attendre l'avenir. Un grand merci. Merci beaucoup. Eh bien, c'est vrai que Chouk a, a cela dans le titre de son organisation, donc euh, il parle des générations à venir. Alors je vous rends la parole, euh, les ancêtres du futur, euh, vous avez maintenant euh, la parole pour répondre aux questions. Oui, absolument. Merci Catherine. C'est bon d'entendre... Tout ce qui se passe déjà dans le monde, nous avons mis l'accent sur l'innovation, la nouveauté, mais nous n'avons pas encore parlé de la manière dont nous allons pouvoir euh, vivre dans les limites de la planète. Cette planète qui héberge près de 8 milliards de personnes, le Canada est l'un des pays les plus divers qui soit au monde. Nous devons essayer de collaborer avec tous ces peuples. Mais comment le faire quand il s'agit de trouver des solutions pour ces grands problèmes qui nous affectent tous Donc, moi, je vous demande ce que vous faites sur un point de vue personnel pour comprendre l'économie circulaire, la circularité. Comment cela influence vos décisions oh, Oui, c'est une question facile hein, pour nos leaders. Bon, merci pour cela, Dakota. Nous avons le temps d'une ou deux réponses, une ou deux minutes chacun, s'il vous plaît. Qui souhaite prendre la parole en premier lieu? Si je peux me permettre. Bon, pour moi, c'est effectivement une tâche importante. En tant que consommatrice, je sais que je dois adopter de nouveaux choix. Nous avons des partenaires de production. Un bon exemple ici. J'ai changé mes euh, habitudes d'achat. Même certaines choses qui sont euh, permises, je ne les achète pas. J'essaie d'acheter euh, auprès de personnes autochtones. Et sur la, voilà mes choix. Bien sûr, il faut les opportunités sur le marché. Cela nous permet donc d'avoir des façons de faire plus durables. C'est une nouvelle relation que nous avons avec la nature, en quelque sorte. Merci. Ministre, est-ce que vous souhaitez prendre la parole aussi? Merci beaucoup. Est-ce que Dakota pourrait répéter sa question? Bien sûr. Oui, ma question est la suivante. Que faites-vous dans votre vie personnelle pour mieux comprendre la circularité à divers égards et comment est-ce que cela a influencé vos décisions hmm, Merci. Pour moi, c'est une question très simple. Pour m'assurer de faire preuve de circularité euh, au niveau personnel, j'utilise, je répare et je recycle. et Je réutilise tout ce que je trouve chez moi. Par exemple, quand on parle de déchets, quand j'ai des déchets alimentaires, je les transforme en compost. Et ça me permet alors d'améliorer ma propre production. Je ne jette pas mes déchets alimentaires. Quand j'ai de vieilles chaussures, de vieux vêtements, je les répare. Je ne les jette pas. Et j'éduque mes voisins. Je leur explique comment faire la même chose. Je n'achète que ce dont j'ai besoin pas bah, ce que j'aimerais avoir, ces choses-là sont différentes. Si on continue à acheter ce qu'on désire, euh, ce n'est pas bon pour l'économie circulaire. Donc voilà, ces choses-là, je réutilise, je répare et je recycle. Quand j'ai par exemple une bouteille en plastique, et que je l'ai vidée, c'était de l'huile de cuisson. Je ne la jette pas cette bouteille, j'y plante des légumes. Cela aide euh, mon jardin de cuisine à prospérer, sans non plus jeter la bouteille d'huile de cuisson. Donc je réutilise tout ce que je peux, et j'encourage mes jeunes enfants à en faire de même à n'acheter que ce dont ils ont besoin, pas ce qu'ils désirent. Voilà ce que je fais au quotidien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, vous êtes comme moi. Je, je le disais tout à l'heure, plutôt que d'acheter de nouvelles chaussures, je fais réparer mes vieilles. C'est très important que d'avoir cette vie un peu plus circulaire dans tous nos actes. Madame Johnston Ensuite, nous donnerons la parole à Iron. Oui, merci, c'est une bonne question. Même ce mot de consommateur ne convient plus parce que quand on consomme un chandail, on ne le consomme pas vraiment. On l'utilise et on devrait ensuite en faire une autre utilisation. Donc, comme mes collègues, j'essaie de minimiser mes achats. En fait, j'ai participé il y a quelques années à une collecte de fonds pour euh, un organisme caritatif euh, britannique et j'ai euh, porté six articles, six vêtements pendant six semaines. C'était tout. C'était difficile. Mes collègues euh, en ont eu un peu assez de me voir porter euh, la même veste pendant six semaines. Mais voilà, c'est possible. Et ce sont ces petites choses qui vous font comprendre ce que c'est que vraiment de réutiliser, euh, réparer et recycler. Je suis mère de deux adolescents. J'ai passé beaucoup de temps dans leurs écoles, parler à leurs camarades de l'importance de tout cela. Pour moi, c'est important de transmettre ce message, d'aider les jeunes qui seront les leaders du monde de demain à comprendre que nos choses, que notre planète est précieuse et que nous devons repenser notre approche de, des achats plutôt que de réutiliser. Merci beaucoup, Madame Johnston. Erin, je vais maintenant vous passer euh, la parole. Quelle est votre question pour notre table ronde Merci, Catherine. Oui, j'aimerais reprendre le thème des nouveaux alliés. La nature du leadership change. Le leadership collaboratif est vraiment la voie de l'avenir dans notre monde de plus en plus connecté. Comment est-ce que vous garantissez euh, le leadership collaboratif Qui a voix à votre table D'accord Donnons la parole à Madame Teixeira. Commençons par vous. Commençons euh, bien fort en réponse à la question de Erin. C'est une bonne question. Il faut mentionner deux choses ici. Tout d'abord, euh, on a parlé de solutions. Il faut agir. Il faut se rassembler pour agir ensemble. C'est impossible de s'attaquer à une crise mondiale sans solution mondiale. Si mon pays prend des décisions, ça ne suffit pas. Il faut comprendre l'importance de ces nouvelles plateformes où les leaderships de ce monde, les leaders de ce monde peuvent se rassembler. Mais, face à cette crise environnementale aussi, il faut vraiment savoir comment parler, comment convaincre les gens à faire face à de nouvelles réalités il y a donc des crises mondiales qui sont importantes. Donc il y a la pénurie d'eau, des événements climatiques extrêmes. Et il faut donc convaincre les gens de se rassembler. Il est impossible de trouver des solutions sans partenariat. Je l'ai appris, je sais ce que cela veut dire de s'attaquer à la déforestation, de trouver des solutions innovantes. Votre question est essentielle, mais il faut convaincre les gens de se rassembler. Ce n'est pas évident. Merci. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour répondre à ces questions, mais je vous remercie tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui, de partout au monde, pour... Partagez euh, ensemble vos commentaires sur, euh, concernant les questions de Dakota et d'Erin. Nous apprécions vraiment votre collaboration. Un grand merci à tous nos participants ce matin, cet après-midi, ce soir, selon euh, l'endroit d'où vous nous rejoignez. l'équipe de solutions de Citra. Marie. N'oublions pas, c'est le premier Canadien à être sur la scène du FMS Scott Bond, Conseil principal à la Ch Conseil chinois de collaboration internationale sur l'environnement de développement. Marie, à vous, premièrement. Merci, c'est bien de vous parmi vous aujourd'hui. C'est bien de vous voir de nouveau. La première séance a posée sur le leadership de la commis circulaire. Le leadership de la commune circulaire est complexe. Nous savons qu'il n'y a pas de leader magique qui dira à tout le monde ce que doivent faire les villes, les entreprises, les sociétés pour avancer la commune circulaire Par contre, nous savons aussi que chaque projet a besoin d'un leader résoudre les crises climatiques et les pertes de l'environnement. Alors, Scott, comment voyez-vous l'ordre de l'économie circulaire? Peut-on dire qui peut diriger, qui pourrait mener la transition? Merci beaucoup. Bonjour, collègues. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'aime bien faire partie de ce Forum mondial de l'économie circulaire 2021. Nous allons définir les leaders dans l'économie circulaire par ce qu'elles ce qu font tous et toutes comme champions, citoyens, consommateurs, pour habiliter un changement dans notre façon de voir les possibilités de circularité à travers le monde. Et le FMSC est une belle possibilité de rassembler ces participants pendant trois ans. Salut. Euh, euh, vous, vos collègues avec euh, CITRA, qui ont été les champions euh, pour euh, offrir des solutions depuis des années, et puis euh, également le, le gouvernement du Canada avec euh, ECCC, et puis euh, leurs efforts pour organiser euh, cette réunion en 2021. Euh, comme nous venons d'entendre de ce panel, l'économie circulaire transforme notre définition du leadership. Et nous constatons cela, euh, euh, comme quelqu'un l'a dit, et c'est un environnement euh, euh, qui favorise euh, le changement. Nous nous écoutons autour d'un cercle, dans un, une ambiance de confiance, euh, euh, d'ouverture. C'est la volonté de connecter, de développer des solutions conjointes et puis trouver euh, de nouvelles façons des troisièmes Façon. Et puis, euh, avec la contribution de nos aînés autochtones, et puis l'équité des, des sexes, et puis la justice, tout cela au centre de nos efforts. Et un domaine très important euh, euh, du leadership, euh, c'est le rôle de la politique euh, publique. J'aimerais donner deux exemples. Le ministre du Rwanda vient de, de dire cela. Euh, et puis euh, les choses que nous achetons. En juillet, euh, l'administration Biden a émis une ordonnance exécutive qui comprend euh, le, le droit de euh, réparer. Et il y a d'autres initiatives euh, similaires euh, dans l'Union européenne et en France, par exemple. Et cela permet aux consommateurs de, de réutiliser, euh, renouveler et puis euh, réadapter leurs produits. Et ça se passe déjà à la. À la base, il y a des, des, des cafés euh, réparation et puis euh, surtout pour les appareils ménagers, les vêtements, les textiles, l'outillerie. Les, euh, Mais c'est un exemple d'une de, de, nouvelle frontière qui s'ouvre euh, dans le domaine de, des déchets euh, électroniques dont il y a des millions de tonnes toutes les années. Et puis ça peut vraiment faire une différence. Et le deuxième exemple, c'est euh, les logements à Portland, dans l'Oregon. Il y a une ordonnance. Au lieu de démolir les, les vieilles maisons, il faut les, les rénover, les, les euh, moderniser pour faire baisser leur empreinte carbone pour que les maisons soient plus efficaces et euh, plus efficientes et puis euh, plus euh, euh, adaptées aux personnes handicapées. Merci. Moi aussi, je crois que nous devons tous assumer les responsabilités. Euh, euh, pour promouvoir euh, l'économie circulaire et réduire notre empreinte euh, sur le monde et, euh, et il faut penser également aux individus euh, euh, dans ces efforts et il est très important que les décideurs créent des modèles pour des solutions et nous euh, nous pouvons euh, les adapter au niveau local et régional. Et les entreprises euh, jouent un rôle important parce que ce sont eux qui offrent des solutions. Les entreprises se servent de, des idées circulaires pour répondre aux besoins du marché. Et ce sont des marchés qui sont en pleine croissance. Et Une grande responsabilité, euh, c'est euh, les gens euh, qui ont le plus de pouvoir, c'est-à-dire les gouvernements, les parlements et tous les leaders. Et les ministres, les chefs d'entreprise euh, doivent adopter des mesures euh, pour euh, euh, faire des mises à jour de vos plans, de vos projets afin de euh, pouvoir réussir les, ach les objectifs pour euh, le climat. C'est pas le moment euh, de de, de qu'est-ce que nous pourrions faire et qu'est-ce qu que nous devons faire et il faut le faire merci beaucoup Marie euh, c'est vraiment euh, euh, comme euh, beaucoup de personnes l'ont dit c'est la transformation euh, avec les, les subventions euh, et puis euh, et le sommet euh, de Glasgow euh, euh, dans quelques semaines, il y a des engagements de la part de 1500 entreprises et de différentes villes, des universités. Mais nous avons toujours quand même beaucoup de lacunes. Alors, comment mettre à l'échelle l'économie circulaire de manière plus large dans nos économies, dans nos sociétés? Très bonne question. Et la bonne nouvelle, c'est que euh, nous pouvons toujours résoudre les problèmes euh, environnementaux. Nous avons les ressources, les outils dont nous avons besoin et nous pouvons euh, euh, changer les choses. Et euh, nous pouvons, par exemple, adopter des subventions euh, pour ces efforts. Et, et il faut que les dirigeants politiques euh, soient leaders. Et à mon avis, nous avons euh, les alliés dont nous avons besoin, euh, les gouvernements, euh, l'industrie, les entreprises. Euh, il faut euh, renforcer notre euh, compréhension euh, des besoins du monde euh, de l'économie euh, circulaire et c'est une bonne façon euh, de, euh, de trouver des solutions. Et, et il faut euh, donc, changer le monde. Une question, Scott. Qu'est-ce que vous pensez? Euh, pourquoi est-ce qu'il faut agir maintenant? Ben, je crois que ce sera quelque chose de très important pendant les trois jours du forum. En ce moment, euh, en 2021, dans le monde entier, nous avons constaté les effets du changement climatique en Amérique du Nord, en Europe, en Chine... Ce n'est plus une tendance à long terme. C'est quelque chose qui, qui concerne des millions de personnes tous les ans et ça ne fait que croître. Et nous avons une opportunité, une fois dans une génération. Par exemple, à la réunion de, de Glasgow de proposer un ordre du jour audacieux, transformationnel, mettre à l'échelle nos idées pour avoir un programme de carboneutralité euh, et nous ne pourrons pas réaliser cet objectif sans des solutions euh, euh, du type euh, économie circulaire. Merci beaucoup. Merci pour avoir été avec nous aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour continuer notre conversation. Euh, euh, non, nous devons discuter de ces défis, de continuer de discuter, mais de retour maintenant à nos animateurs. Merci beaucoup Mary, euh, merci Scott. Euh, excellent de, de, de pouvoir écouter vos conversations, euh, penser au langage que vous utilisez, beaucoup de discussions dans le, dans le babillard. Et il y a des gens qui mettent des notes, euh, signalent des ressources, donnent de, leur avis sur la conversation. Euh, merci beaucoup. Incroyable, des conversations très intéressantes, très pertinentes, mais beaucoup trop courtes. So, pour compenser, nous avons prévu plus de 20 séances d'accélération qui auront lieu le mercredi, au cours desquelles vous pourrez vous plonger dans des sujets qu'on aborde brièvement pendant les deux prochains jours. Chaque séance d'accélération est organisée par l'un de nos fantastiques partenaires, collab collaborateurs et collaboratrices du forum. Je vous prie de vous en renseigner plus à ce sujet en cliquant sur l'onglet du programme. On your screen, you're going to see a notification with a à Connecté avec les séances accélérateurs qui sont liées aux conversations que nous venons d'entendre. Et pour les bonnes conversations, vous pouvez nous suivre avec euh, les membres du, euh, du public, euh, le réseau, euh, euh, le réseautage euh, connecter avec les gens. Et, et euh, nous, l'équipe, notre équipe affiche des ressources très utiles pour en apprendre davantage sur les solutions et approches d'économie circulaire partout dans le monde.